Ok salut mes abonnés et mes amis aussi. Donc maintenant l'application miroula, on a fait beaucoup de goûts. Bonjour à tous, mais ça ma dore, mais quand vous voulez, quand vous voulez, il y a ma vidéo de KG, il a téléphone de Tchoukoudi. Il y a ma photo de KG, il y a Application téléphone de L'application OND, donc maintenant vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube sans faire. Mali dambe 223. Mali 223, a abonné abonner à ma chaîne YouTube quand. Donc, il vous a une application des de des photos, des vidéos, des et vidéos, des de des vidéos, des à des vidéos, des vidéos, des donc aujourd'hui vidéos,